Bonjour, moi c'est Boris Chabkin, bienvenue sur cette, sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des quantités, les quantités, donc pour vous permettre à la maison de pouvoir faire vos petits dévies et autres. Euh, parce que de temps à autre, quand on voit les chantiers, on donne peut-être une ouvrage à réaliser chez, chez un maître d'œuvre. Qu'est-ce qu'il fait Il se trouve à diminuer les quantités parce qu'il veut juste un petit quelque chose. Donc cette vidéo c'est pour permettre à la maison de pouvoir faire vos propres dévies de telle manière que lorsque vous aurez peut-être une petite chape à réaliser, vous puissiez le faire sans. Donc vous pouvez faire le dévis avant d'appeler juste le technicien pour qu'il vienne réaliser. Donc là, vous serez un peu. Euh, vous aurez un, un gain en fait. Donc allons vérifier. Dans le cas échéant, nous allons commencer par calculer le volume. Euh, le volume est, est égal S multiplié par E l'épaisseur faisons cela en application numérique nous avons 15 mètres carrés multiplié par 0,05 kg à 0,750 m cubes. avec ce volume nous pouvons déterminer la quantité de ciment d'osage en ciment Si un mètre cube de béton correspond à 35, à 350 kg, alors notre volume trouvé, 0,750 mètre cube, on correspond à X. On est en train de dire X égale à 0,750 fois bonjour à 350 à doit donner... Bienvenue dans le live. Égal à The survive. Voilà Bienvenue dans le live. Sink fixe égal à 262,5 kg. Tapotez tapotez pour avoir le nombre de sacs de ciment. Partagez le live. nombre de sacs de ciment. Nous prenons la quantité trouvée X. Donc, nombre de sacs égale à 262,5 kg. Si c'est un sac peut-être de 25 kg, nous divisons par 25. Si c'est un sac de 50 kg, nous divisons par 50. Dans le cas présent, nous allons diviser par 50 kg. Voyons bien comme les kilogrammes vont partir. Soit... Le nombre de sacs de ciment doit être égal à 5,25 donc voici la quantité de, de ciment le nombre de sacs nous avons 5,25 et c'est pour déterminer la quantité de sable donc quantité sable pour un mètre cube de béton nous avons 400, 400 litres 400 litres. Maintenant, si nous voulons, avec notre volume de 0,750 mètres cubes, nous allons trouver euh, 0,750 mètres cubes. Nous avons donc ici x égale à 300, 300 litres. Et nous savons qu'une boîte égale 60 litres. Une égale à 60 litres. Avec ça, on peut directement trouver le nombre de boîtes pour la réalisation. Et on suit la quantité de gravier. Pour la quantité de gravier, c'est la même procédure. Sur un mètre cube, correspond à 800 litres. Euh, 0,750. Doit vous correspondre à combien X qui égale à 600 600 litres, donc ça va aussi le nombre de quantités de sable, quantité de bois dedans. Pour notre béton, notre béton, nous aurons besoin de, de 5,25 sacs, euh, 300 litres de gravier, euh, du sable en fait, du sable. 600 litres du de, de gravier oui. et la quantité en eau elle est très simple à calculer parce qu'on sait que un mètre cube d'eau égale 1000 litres 1000 litres égale encore mille kg bon. si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner de partager et de liker Laissez aussi des commentaires je vous remercie